Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle tech. une vidéo simple mais avec un peu de chance très utile pour beaucoup d'entre vous. Avant toute chose je remercie Orico qui m'a fourni le matériel que je présente aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons vérifier l'Orico NVMe M2 Encloser. Actuellement les disques durs SSD continuent à baisser au niveau de leur prix. Au cours des deux dernières années, les SSD de bas SATA en particulier ont pour objectif de longue durée de vie étant une option rentable qui permet un stockage et un taux de transfert ultra rapide ce qui est beaucoup plus apprécié par la majorité qu'un disque dur standard. Mais allant au delà du SATA vers le PC Express M2 SSD de la même manière, ils sont en train de chuter et sont devenus à un prix très abordable de sorte que, à son tour un tel lecteur reste une excellente option si vous êtes en déplacement c'est super rapide au niveau du stockage et en particulier si la sauvegarde que vous manipulez est d'une importance capitale. De toute évidence le SSD M2 est conçu pour être installé à l'intérieur d'un PC bureau sur une carte mère cependant si vous avez besoin d'utiliser un tel disque pendant vos déplacements eh bien le boîtier Orico SSD est conçu pour vous et vous permettre l'accès rapide en utilisant l'interface USB 3.1 Gen 2 Lorico a mis en place deux supports SSD, une version en aluminium ainsi qu'une version transparente qui vous permet d'avoir à l'intérieur ce qui est plutôt pas mal. Les deux sont disponibles sur Amazon et divers autres boutiques en ligne entre 35 et 40 dollars selon les versions ce qui n'est pas cher du tout. J'utilise un disque dur SATA SSD de 2 pouces et demi depuis quelques temps maintenant. Ils sont principalement pour les ordinateurs portables hein, que j'utilise sur PC bureau, principalement pour le système et le logiciel de montage. Mais cela reste limité au niveau de transfert. La beauté avec cet orico, c'est que vous pouvez effectivement obtenir le double de taux de transfert qui va être très élevé, pratique pour les personnes en déplacement. Par exemple des photographes, vidéastes qui travaillent sur place et ont besoin de sauvegarde rapide vers un stockage sécurisé. Alors pour dévoiler ces deux supports Orico, je vais vous montrer ce que vous obtenez à l'intérieur et ensuite nous allons les tester et voir si ça tient vraiment le coup avec le 3.1 Gen 2 nous allons aussi comparer le SSD installé sur l'Orico avec un SSD SATA installé sur PC, donc voici l'emballage où les deux supports sont fournis, les pièces jointes arrivent à l'intérieur, il a l'air soigné et bien rangé. Il y a une photo à l'avant et à l'arrière avec les explications sur le produit. De retour maintenant à l'intérieur chacune des boîtes, les accessoires sont identiques. Les différences principales entre les deux étant que l'un est un boîtier en aluminium tandis que l'autre est plus grand et que le boîtier du circuit imprimé se trouve à l'intérieur et qui est transparent. Il a également un élément de dissipateur de chaleur puisque le plastique ne permet certainement pas de dissiper à la chaleur. Donc à l'intérieur de chacune des boîtes, nous recevons deux câbles, l'un de type C vers type C et l'autre de type C vers le type A, cela permet d'utiliser les ports compatibles avec votre support. Nous avons également un vis et un tournevis et un support en laitant, vous en aurez besoin pour ouvrir le boîtier et d'enlever le circuit imprimé. Et d'ailleurs, ceci a le Jmicron GM5. Ensuite, nous avons besoin de notre SSD M2 pour le connecter avec la fente sur la carte du circuit imprimé, tout en attachant la pièce en laiton qui permet de fixer solidement le SSD M2 sur le circuit imprimé. Et ensuite, nous avons juste besoin d'insérer les deux objets à l'intérieur du boîtier. Vous pouvez voir que nous avons ces coussinets thermiques sur l'un ou l'autre. Dans le modèle transparent, le coussinet thermique fourni dans ce petit sachet pour que vous puissiez les attacher par vous même. Il suffit d'aligner le port de l'USB-C sur le boîtier et puis remettre le couvercle et c'est bon, nous sommes prêts à l'utiliser. N'oubliez pas que pour profiter pleinement des avantages et tout le potentiel de cet SSD M2, et de vous assurer que vous êtes bien connecté sur un port USB 3.1 Gen2 plutôt que Gen 1. Alors passons au test, nous allons mettre ce SSD au essais. En vous montrant les résultats que j'ai obtenus tout en exécutant le SSD M2 en USB contre le SSD SATA. Yeah, yeah. Donc voilà à quoi vous pouvez vous attendre de la part de ce petit boîtier Oreco M2 SSD en tant que boîtier externe. Utiliser un SSD M2 sur une carte mère, il va vous donner un taux de transfert plus élevé. Mais pour des gens qui veulent quelque chose d'externe comme ceci, pendant leur déplacement, le boîtier permet un transfert très rapide sur l USB 3.1 Gen 2. Le test de transfert de SATA vers USB 3.1 Gen 2, donc le SATA reste en limitation. Cependant comme vous pouvez le voir si nous effectuons un test à l'aide de deux SSD installés sur l'ordinateur et un autre dans le boîtier le taux de transfert va doubler et vous pouvez obtenir jusqu'à 1000 mégaoctets par seconde contrairement à un SSD basé sur SATA donc vous pouvez avoir le double du transfert avec cet auricaux et ça va être une bonne chose et surtout très utile si vous êtes à l'extérieur et que vous avez besoin de transférer les données avec une grande capacité de données sur un disque dur sécurisé. C'est probablement une meilleure option si vous avez contrairement à un clé USB qui pourrait peut-être avoir un dysfonctionnement, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Alors pour résumer, l'Orico NVMe M2 vous offre une grande qualité de fabrication avec un support mince et très léger avec une bande passante maximale avec le NVMe via l'USB 3.1 gen 2 tout cela à un prix raisonnable. Alors est ce que c'est le type de support amovible que vous cherchez pour plus de détails les liens sont dans la description avec un coupon de réduction j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'aujourd'hui si c'est le cas n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches cela pourrait être utile pour eux également si vous n'êtes pas déjà abonné n'hésitez pas de le faire afin d'avoir les dernières vidéos et d'activer la cloche sinon tu ne sauras pas quand est ce qu'il y a du nouveau d'ici là je vous dis Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao